L'industrie du gaming Metaverse n'a cessé de croître, car les joueurs ont commencé à se détourner des jeux sur console et PC pour tenter de gagner un revenu passif sur des titres de type Play to Earn. Les experts prévoient une croissance de 70% par an dans l'espace GameFi d'ici 2027, pour atteindre une valeur de près de 70 milliards de dollars, et les nouveaux projets Metaverse sont en passe de devenir l'opportunité d'investissement la plus populaire. L'un des projets Gamefi qui semble prêt pour faire cela est Metacad, une nouvelle plateforme visant à développer la plus grande gamme de jeux d'arcade en ligne. Qu'est-ce que Metacad Metacad est une nouvelle communauté Gamefi. L'objectif du projet est d'offrir aux fans de jeux vidéo une gamme étendue de titres Play to Earn du Metaverse. La plateforme constituera un centre où les joueurs pourront rencontrer des passionnés partageant les mêmes idées et créer une communauté où ils pourront contribuer tout en faisant ce qu'ils aiment. La feuille de route multi-niveau du projet Metacad, que vous pouvez consulter sur son site web, vise à attirer autant le joueur occasionnel qui veut passer quelques heures avec ses amis que le joueur passionné et expert qui veut participer à des tournois en ligne et devenir champion du monde. Des récompenses en crypto sont disponibles pour tous les membres de la communauté lorsqu'ils accomplissent des missions, montent dans les classements et battent leurs adversaires dans des duels en tête-à-tête. -tête. Metacad offre aux membres de la communauté la possibilité d'être récompensés en crypto-monnaie grâce à trois systèmes de gains. Il s'agit du Create-to-earn, du compete to earn et du Work-to-earn. Dans chaque cas, les membres interagissent avec la communauté Metacad et sont récompensés à chaque contribution qu'ils apportent à ce hub. Comment ça fonctionne Le token natif MCADE est à la base de tout le projet Metacad. Les revenus sont générés par plusieurs systèmes provenant d'utilisateurs internes et de sources externes. Les membres de la communauté peuvent staker des tokens MCADE dans le cadre du programme Compete to Earn pour participer à des tournois en ligne et à des concours réguliers. C'est ce qui permet de financer la plateforme Metacad. Des sources de financement externes sont générées par la vente d'espaces publicitaires sur la plateforme grâce à la facturation des jeux sur Metacad à des sociétés de jeux externes. Au premier trimestre 2024, par l'autorisation donnée aux sociétés Web3 de publier des offres d'emploi sur le site d'offres d'emploi de Metacad. Cela se fera contre une rémunération, dans le cadre du programme Work to Earn. Enfin, la dernière source de revenus dont les utilisateurs peuvent profiter est générée par le Create to Earn, qui récompense tous les utilisateurs qui créent du contenu communautaire. Chaque interaction avec la communauté de Metacad est récompensée. Qu'il s'agisse d'écrire des critiques de jeu, de partager des alphas, d'aider d'autres joueurs en leur donnant des conseils pour progresser dans un jeu ou de participer aux discussions régulières en direct sur le Hub. Metacad, à la pointe de l'innovation en matière de GameFi. Le programme Metagrand sera lancé au troisième trimestre de 2023. Les développeurs de jeux recevront des fonds pour soutenir la création de nouveaux titres exclusifs. Ils devront soumettre leurs idées de nouveaux jeux dans un groupe, puis les présenter aux membres de la communauté pour qu'ils votent. Ceux qui obtiennent le plus de votes entreront en développement avec l'aide d'un financement crypto Metagrand, et les premiers titres seront disponibles sur Metacad au premier trimestre 2024. Ces projets offrent aux développeurs les plus talentueux la possibilité d'acquérir une expérience réelle de développement Web3 pour faire progresser leur carrière, en leur donnant une longueur d'avance pour profiter des opportunités qu'offre le site d'emploi de Metacad. Les entreprises de Gamefi bénéficient de cette opportunité, tandis que Metacad et sa communauté bénéficient d'un accès exclusif à certains des nouveaux titres Gamefi. MCADE, une multiplication par 10 est-elle réaliste la présale de Metacad a été une opportunité d'investissement très populaire et intéressante. En dix semaines, la plateforme a levé la somme impressionnante de 5 millions de dollars, qui a depuis augmenté jusqu'à 7 millions de dollars, avec la dynamique qui continue de croître. La valeur de MCADE augmentera tout au long des étapes de la présale jusqu'à un prix final de 0$ et 2 cents, à partir duquel il sera publié en tant qu'opportunité d'investissement public sur les marchés centralisés et décentralisés pour le grand public. La demande de MCADE devrait exploser et les experts prédisent d'énormes gains pour les premiers investisseurs, avec des rendements multipliés par 10 sur cette opportunité d'investissement plus que réalisable en 2023. Est-ce le bon moment pour s'intéresser à Metacad La valeur de pressal actuelle de MCADE de 0,014$ semble considérablement sous-évaluée, même dans le marché baissier d'aujourd'hui. Avec Metacad qui promet la gamme de jeux d'arcade en ligne la plus étendue du Metaverse et des plans à long terme pour devenir un leader du gamme EFI, la perspective d'un investissement multiplié par 10 pourrait être accompagnée de gains à plus long terme encore plus importants au cours des prochaines années. Cela fait de l'événement de pressale de MCADE une opportunité d'investissement à ne pas manquer pour les investisseurs à la recherche du prochain token crypto prometteur. Les beer markets sont souvent considérés par les investisseurs sur le long terme comme un moment privilégié où il faut entrer sur les marchés crypto. Cependant, les investissements dans de nouveaux projets de crypto peuvent être plus risqués pour les investisseurs pendant un beer market, car il n'y a aucune garantie que la plateforme fonctionnera ou capturera l'imagination des investisseurs crypto lorsque les perspectives du marché s'amélioreront. Cependant, Metacad reste une perspective à considérer. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimée, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du projet Metacad.